On les a bien vus la dernière fois! Hein? Comment ça je suis en retard? Je suis pas en retard à l'entraînement! Je me souviens, vous m'avez dit 13h15! Eh ben il est pas 15h! hein? Et il a raccroché! Enfin, qu'est-ce que j'ai mal compris? Dis, tu, tu sais m'aider? Allez, une deuxième fois, s'il te plaît! Salut les loulous Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler des minutes Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur les heures, regardez-la, c'est important pour ce que nous allons faire aujourd'hui Alors, il y aura trois temps. Premier temps, une partie un peu plus théorique, où on va un peu se remettre à l'intérieur du cerveau, qui est juste là, ce que c'est exactement les minutes. Ensuite, nous aurons un temps d'exercice, et puis un petit défi à faire à la maison J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement, puisque maintenant, ça va être le moment théorique. Et voici de nouveau mon horloge d'apprentissage que nous avions vu dans la vidéo précédente. Alors, une chose a changé. La grande aiguille qui est, je vous le rappelle, celle des minutes à avancer. Si la grande aiguille avançait, la petite un tout petit peu aussi. Alors ici, ben, la grande aiguille, elle va indiquer les chiffres qui sont... Chaque fois, le plus loin. Grande aiguille, toujours indiquer les chiffres les plus loin. Tandis que la petite aiguille n'a pas besoin d'être grandes puisqu'elle indique toujours les chiffres les plus proches. Attention, les chiffres les plus loin n'existent pas toujours. Parfois, on les a effacés. Du coup, il faut quand même les connaître. Alors, cette année, attention, pour les deuxièmes primaires en Belgique, en tout cas, vous ne devez apprendre dans les minutes que... La grande aiguille qui se trouve ici, donc le 0,0 minutes. La grande aiguille qui se trouve ici, le 15 minutes, le 30 minutes et le 45 minutes. Donc en Belgique, P2, 4 choses à connaître pour les minutes. Évidemment, avec les heures et là, toutes les heures. Alors, la grande aiguille ici, elle indique 45 minutes. Suffit de bien regarder. Attention, pas le 9, c'est le chiffre le plus proche, donc ça c'est pour la petite aiguille, c'est pour les heures. Je continue. Par exemple, ici, hop, il est bien 5 heures si c'est le matin, et la grande aiguille va ne pas indiquer le 6 qui est plus proche. Elle est grande pour indiquer le chiffre qui est le plus lointain, donc le 30. Est-ce que ça va pour l'instant on continue un hein, et puis après on passe aux exercices. Alors, Hop. Alors ici, par exemple pour l'après-midi, il est 12h, puisque c'est la petite aiguille qui indique ça, et je regarde 15 minutes. J'espère que tu as compris, si tu n'as pas compris, tu reviens un peu en arrière, tu réécoutes, ou bien tu demandes à papa et maman qui connaissent très bien ça, et on se retrouve pour des petits exercices. Et c'est parti pour les exercices. Alors, souviens-toi, d'abord, ce sont les heures, donc la petite aiguille. Alors ici, je te demande pour le matin. Donc, tu regardes bien. Et ensuite, tu me fais les minutes, je rappelle... La grande aiguille est grande, mais pour indiquer le chiffre, en tout cas quand il est là, le plus loin. Donc ici, quel est le chiffre le plus loin Est-ce que c'est 6 ou est-ce que c'est 30 Alors, si tu as trouvé qu'il est 2h30, bravo Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave, on va encore en faire d'autres, donc ne t'inquiète pas. Essaye juste de comprendre pourquoi tu as fait une faute. Donc ici, bien 2 heures et là, 30 minutes. Attention, le suivre. Et hop, alors je vous demande le matin de nouveau. Et là, la bonne réponse était « 5 heures et 15 minutes ». Suivant. « Le matin ». La bonne réponse ici, 8 heures et trente minutes. Attention. Je vous demande encore le matin... Ici, la bonne réponse était 1 heure et 15 minutes. Attention, maintenant ça va être un tout petit peu plus compliqué. Je vais te demander les heures de l'après-midi avec évidemment les minutes en plus. Souviens-toi dans la vidéo précédente, on avait vu que les heures de l'après-midi ne sont pas écrites. Tu dois compter à partir du 12, donc 12, 13, 14, 15. 16 h etc., etc. Donc, n'oublie pas de faire ça en premier. Ensuite, pour les minutes, c'est tu connais, la grande aiguille est grande pour indiquer le chiffre qui est plus loin. Est-ce que tu es prêt Top, ça commence. Donc, l'après-midi compte bien. Et nous allons maintenant voir la réponse ensemble. Je vous explique tout. Attention, après je vous expliquerai plus. Hein. Donc ici, c'était l'après-midi. Nous devons continuer à compter. 11, 12, 13 heures, 14 heures. Donc les heures, c'était 14 heures. Attention, les minutes ont bougé. Donc c'est 14 heures et... Grande aiguille, prenez quel chiffre qui est loin 14 heures et 30 minutes. Est-ce que tu as bien compris Si tu n'as pas compris, demande à papa ou maman de l'aide, puisque la suite, je ne réexplique plus. Ou bien tu mets la vidéo un peu en arrière. Attention, je te redemande l'après-midi. La bonne réponse était 20 h et 30 minutes. On va en faire un petit dernier. Attention pour ce dernier, je vais mettre un tout petit piège. Réfléchis bien, je te dis déjà que le piège sera sur les heures. Je te redemande les heures de l'après-midi. Mais regarde bien et ne te fais pas prendre. donc l'après-midi, Alors, la bonne réponse, vous allez la voir, mais d'abord, je vais vous expliquer le piège. Le piège était ici. On pourrait croire que la petite aiguille est sur le 4, mais en fait, pas du tout. Si je prolonge, prolonge, prolonge, je vois qu'elle arrive juste ici, avant le 4. Si elle est avant le 4, mais il est toujours 3h de l'après-midi. 3h de l'après-midi, c'est 15h, puisque 12, 13, 14, 15h. Donc ici, il n'est pas 16h, il est 15h et... 45 minutes. Et nous revoilà Alors, le petit défi que je vais vous demander à la maison, c'est de prendre l'horloge de la maison, si papa et maman veulent bien, bien sûr, et de me mettre une partie des minutes tout autour. Je rappelle, il y a 60 minutes, on ne va pas faire 60 post-it. On va faire un comptage par 5. En commençant ici, juste en face de la ligne du 12 heures, on met 0,0 minutes. Ensuite, en face de la ligne du 1h, on va mettre 5 minutes, puis du 2h, 10 minutes, 15 minutes, etc. Et faire vraiment tout le comptage par 5. Alors pour ça, tu dois t'aider de papa et maman, parce que c'est un peu compliqué. Mais ce qui va être bien, c'est qu'à la maison, tu peux t'exercer, avoir les heures et les minutes. Et voilà, c'est déjà fini. Alors je vous dis à la fois prochaine, et surtout... Amusez-vous bien et apprenez bien